Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, je vais vous parler de jeu de rôle, mais je ne parle pas de ça, ni ça, et oh pitié, pas ça, non, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien plus puissant, le jeu de rôle papier. Communément appelé jeu de rôle sur table, le jeu de rôle papier est une activité qui se pratique entre amis autour d'une table basse à l'aide de critériums, de feuilles, de dés et de suffisamment de junk food pour résister à un siège de 10 ans. Lorsqu'on ne connaît pas le JDR, on est en droit de se poser quelques questions sur cette activité un petit peu inhabituelle. Est-ce une folie, une tare génétique, ou bien un mal-être qui pousse de jeunes gens en bonne santé à s'enfermer rideau rideaux tirés, par un bel après-midi d'été Eh bien non. Le jeu de rôle, bien que parfois utilisé en psychologie, on l'appelle alors sociodrame, et tout sauf une activité de fou. Le jeu de rôle est une activité sociale, intellectuellement stimulante, gratifiante et finalement assez proche du théâtre. Cette vidéo introductive des Chroniques du Dragon vous présentera succinctement ce qu'est le jeu de rôle et quel fut le premier d'entre eux. Le début de l'aventure en quelque sorte. Pour un historique plus clair ou une description plus précise de ce qu'est le jeu de rôle, je vous invite à consulter les liens que je posterai en description. Je ne m'étendrai en effet pas aujourd'hui sur les multiples facettes et propriétés qu'on peut donner au jeu de rôle, mais je me contenterai d'une brève histoire du premier jeu de rôle, quel fut-il qu'il l'a écrit et dans quel contexte le jeu de rôle a été créé. Je présenterai en seconde partie un petit peu de quoi les chroniques du dragon pourront être constituées. Sans attendre, le jeu de rôle. Le jeu de rôle a toujours existé sous diverses formes. Le théâtre improvisé est une forme assez proche de l'interprétation d'un rôle. Les histoires fantastiques que chaque enfant crée dans sa tête pour donner un contexte à tous les jeux que l'on peut pratiquer sont un magnifique exemple également. Le jeu de rôle est tout sauf une activité de fou. En effet, le jeu de rôle stimule et provoque tour à tour l'introspection, la logique, la déduction l'initiative, l'expression et son sens de la parole, et la plume est parfois aussi appelée. N'avez-vous jamais souhaité, en voyant un film ou en lisant un livre, de dire au, au héros, au protagoniste de cette histoire, non, de ne pas faire ça, parce que c'est insensé, inconscient ou tout simplement stupide Si oui, le jeu de rôle pourrait être la solution à ce que vous cherchez, du moins parfois, dans les histoires que l'on vous raconte. Une par prise. De très bons livres ainsi que de très bons films peuvent nous faire vivre de magnifiques histoires et lorsque l'on arrive à s'attacher voire même à s'identifier à un ou plusieurs personnages de l'histoire nous arrivons même à vivre les sentiments et à ressentir les événements de la même façon que les personnages. Le problème et que nous vivons les sentiments et réagissons aux événements que de la façon dont l'auteur du scénario, du livre, de l'histoire, peu importe son contexte, euh, veut nous imposer au travers de ses personnages. On n'a ici aucune liberté, aucune euh, prise sur l'histoire. Le personnage, parfois, vous échappe. Les jeux de rôle sont en ce sens, assez proches des livres dont vous êtes le héros qui eurent un franc succès au début des années 80, bien que les premiers remontent au début des années 60. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer. Cette interactivité est au cœur du jeu de rôle. La capacité de contrôler les décisions, les réactions des protagonistes de l'histoire implique d'autant plus le joueur à cette même histoire. À la fin des années 60, les jeux de simulation de bataille, ou wargame, sont assez populaires. À l'époque, il concerne surtout des reconstitutions de batailles historiques ou de batailles inventées mais avec des armées humaines, historiques et réalistes. Consécutivement à la sortie de l'immense œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux qui réunissait les diverses légendes et folklore en un seul univers cohérent, femme de Conan le barbare et bien évidemment de l'univers de Tolkien, un homme du nom d'Ernest Gary Gaigax eut l'idée d'ajouter ce qu'il appelait une touche Tolkien, à ces jeux, une dose épique et fantastique. En 1969, à l'aide de Jeff Perren, un propriétaire de boutique de jeux et auteur de wargame nommé Chainmail, littéralement, Côte de Maille, il entreprit d'ajouter des créatures mythiques et fantastiques, trolls, balrogs, hobbits, et bien évidemment dragons de toutes les couleurs. Le succès fut au rendez-vous chez les joueurs en 1971 lorsque sortit la première édition du supplément Fantastique pour Chainmail qui ajoutait son lot de sorts, artefacts, épées magiques et créatures. Les auteurs de ces jeux sont avant tout des joueurs et les premiers à profiter de leur création. Un jour, Guy Gax, à l'aide de son ami Dave Arneson, commence à imaginer des petites aventures qui arriveraient à leurs héros, entre les batailles, à l'échelle humaine. En effet. Les wargames utilisent des figurines pour représenter des unités de combat, si ce n'est pas des armées entières. Gaigax et Arneson, à ce moment, imaginent des petites aventures à l'échelle donc humaine, où leurs héros, leurs capitaines d'armée ou autres, vivaient des petites aventures, des petites escarmouches contre une, deux, trois créatures, et non plus à la dimension... d'une bataille. En 1972, Gaigax entame la rédaction d'un manuscrit de 50 pages dans lequel il écrit les règles de ce qu'il appelle alors le jeu fantastique. Le succès, une fois de plus, est au rendez-vous, et le jeu fantastique est rapidement intégré à Chainmail en tant que le supplément appelé Man-to-Man -Man Combat, littéralement d'homme à homme. On voit bien la contradiction avec les wargames d'armée. Juste après l'avoir écrit et avant de l'éditer, Gygax avait envoyé son manuscrit à plusieurs amis pour recevoir diverses idées, impressions et retours sur le jeu. Les retours, bien que majoritairement positifs, lui amènèrent quelques critiques permettant d'améliorer son jeu. En 1973, Gaigax passa alors la majeure partie de son printemps à rédiger une nouvelle version de ses règles et aboutit à un manuscrit d'environ 150 pages qui contenait à l'époque la majeure partie de ce qui fut un an plus tard, le premier jeu de rôle. A nouveau, Gaigax distribua son manuscrit à quelques dizaines de personnes qui furent toutes, sans exception, Conquise, Gagax se dit alors :« Je tiens quelque chose. » Et en 1974, Donjon et Dragon sort sous la forme d'une boîte contenant trois livrets permettant de vivre une aventure à l'échelle humaine dans le rôle de trois personnages possibles. Nous avons alors le guerrier, le prêtre et le magicien. La boîte ne contenant qu'une seule aventure et une brève description du monde fantastique. Gaigax et ses amis rédigent alors de nombreux suppléments qu'ils distribuent au travers de magazines de fans ou alors de rééditions du jeu. Rapidement le succès étant au rendez-vous, une fois de plus, Gaigax ajoute de nombreuses créatures, de nombreuses aventures, de nombreux sorts et de nouvelles classes de joueurs. En 1978, Gaigax sort des règles standardisées, plus évoluées et est destinée à être utilisé en tournoi. Ces règles sont nommées Advanced Dungeons Dragons, communément et affectueusement appelé ADD par les joueurs. Il est appelé ainsi en contradiction avec le Basic Dungeons Dragons, le set de base, qui est une réédition de la version d'origine, étant destiné principalement aux wargamers. ADD, quant à lui ayant complètement abandonné l'idée des Wargames, il est destiné à un public qui ne connaît pas forcément ce jeu et rencontre alors un franc succès. En 1989, on crée une seconde édition d'ADD pour réunir les centaines de sorts, créatures, univers et diverses aventures qui sont réparties sur des douzaines d'ouvrages afin d'uniformiser le tout. Une fois de plus, grand succès, ADD2 reste leader jusqu'en 99. Les années 70 ont vu la naissance du jeu de rôle, mais les années 80 ont vu son explosion. Très rapidement, derrière Donjons et Dragons, première édition en 1974, on voit d'autres styles apparaître et d'autres éditeurs se lancer sur le marché du jeu rôle. En effet, sort Tunnels and Trolls en 1975, RuneQuest en 1978 et Chivalry and Sorcery, 78 également. Rollmaster, jeu basé sur la complexité des règles, sort quant à lui en plusieurs livrets entre 80 et 82. D'autres styles sont rapidement explorés par les éditeurs et les auteurs afin de surfer sur les nouvelles modes des adolescents et jeunes adultes. En effet, nous avons par exemple le style horreur, exploré en 1981 avec l'appel de Toulouse, tiré d'une nouvelle du même nom et de tout l'univers de Lovecraft, auteur des années 20 prolifique dont j'adore le style, Toulouse est basé sur les personnages qui sombrent dans la folie ou dans la mort en tentant de sauver le monde, rarement en arrivant. Chill, en 1984, où on combat les pires démons des légendes et folklore, la science-fiction ayant un grand succès chez les jeunes. Elle est bien évidemment utilisée dans le jeu de rôle. On voit apparaître Métamorphosis Alpha en 1976, c'est globalement Donjon, dans un vaisseau spatial. En 1977, Traveler, et en 1980, Space Opera. Les fans de George Lucas devront prendre leur mal en patience et attendre le dixième anniversaire d'un nouvel espoir avant que Star Wars rejoigne les rangs du jour. George Lucas, par ailleurs, serait lui-même un grand rôleiste. Pour les mondes cyberpunk ou futuristes avec l'interface humain-machine, on voit le jeu du même nom, cyberpunk, sortir en 88. En 90, Shadowrun apporte son lot de fantasy ajouté à la machine, avec le principe homme-magie-machine. En 91, le monde des ténèbres apporte son lot de créatures, vampires, loups-garous, fées, zombies, toute une gamme de jeux. Il est à noter que Vampire... Et Shadowrun feront l'objet d'une phonique du dragon dédiée, étant donné que je possède une partie de la gamme et que Vampire est un de mes jeux préférés. En réalité, beaucoup de gens. Entre 74 et 82, Donjons et Dragons seul s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Et lorsque 88 arrive, magnifique année, on se retrouve avec 8 millions de personnes qui ont acquis le jeu. Un grand nombre de personnes connues ont joué régulièrement ou jouent encore régulièrement au jeu de Parmi lesquels on pourra trouver Billy the Kick, Metallica, Matt Groening, Joss Whedon, Steven Spielberg ou encore Quentin Tarantino. Metallica ayant d'ailleurs composé une musique Call of Duty pour venir du jeu du même nom dont elles sont La musique dure environ 1 minute 30, ne possède aucune parole et est assez. Pesante. comme l'ambiance du jeu, tout à fait approprié. Le jeu de rôle, il permet deux trucs. Il permet déjà de jouer, de jouer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la possibilité là-dedans de comprendre que les choses sont relatives. Euh, on n'est pas, euh, pas figé à sa propre vie. Moi, j'ai enfin, pas mal joué, pas énormément, mais c'est un truc que je conseillerais. C'est le plus beau jeu du monde. Quoi. Quand je conseillerais ça à mes gosses, aux gosses des autres. Il y a des centaines de jeux amateurs qui prolifèrent sur le web et qui se distribuent entre amis. Les magasins spécialisés possèdent des pièces entières aujourd'hui remplies d'étagères débordantes de livres, suppléments, scénarios, dés et autres gris-gris de rôlistes. En réalité, il est très difficile d'estimer combien de rôlistes nous sommes étant donné qu'il n'est ni besoin de s'inscrire à un club, de disposer d'un local public ou même, dans une certaine mesure, d'acheter quoi que ce soit pour pratiquer le jeu de rôle, la Fédération Française de Jeux de Rôle (FFJDR) estimait toutefois en 2003 que nous étions environ 100 000, avec un nombre en constante évolution. Le jeu de rôle, grâce à l'émergence du mouvement geek et l'explosion d'Internet, est aujourd'hui de plus en plus répandu. Je pense qu'aujourd'hui les rôlistes débutants voient ce que moi j'ai déjà vu il y a plus de 12 ans et que de nombreux joueurs ont vu il y a encore plus longtemps dans le jeu de rôle. Une histoire magnifique, l'occasion d'y participer et d'être de... actif dans son élaboration et surtout dans son dénouement. Des univers infinis et aucune limite à l'imagination ou à l'action de ces personnes. Aujourd'hui dans le monde, des millions de gens pratiquent le rollisme chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Facile! En résumé, le jeu de rôle se pratique dans le salon avec ses amis autour d'une bière ou d'un café, mais surtout d'un paquet de chips. Pour jouer au jeu de rôle, il vous suffit de réunir dans un endroit disponible pour jouer quelques feuilles de personnages, des crayons, une poignée de dés, des règles de jeu et quelques amis. Oui, il faut des amis pour jouer au jeu de rôle. 3 à 6 semblant être la moyenne la plus communément admise, bien que j'ai déjà vu des extrêmes allant jusqu'à 14 à une table, ce qui est littéralement un L'un de vous devra dans tous les cas assumer le rôle de meneur ou maître des jeux. Son rôle sera quelque peu différent de celui des autres joueurs, un petit peu plus complexe. Il devra en effet fournir des efforts supplémentaires au préalable et pendant la partie. En contrepartie, il recevra un plaisir différent, mais à mon sens, absolument pas moindre, à la partie. Le meneur de jeu doit connaître les règles, au moins suffisamment pour se repérer dans le livre afin de guider ses joueurs et lui-même à une partie la plus fluide possible. Le meneur de jeu devra également superviser la création des personnages de ses joueurs afin de lui guider dans un nouveau monde et de nouvelles règles et éventuellement veiller à l'uniformité plus ou moins correcte du groupe. Lorsqu'il ne devra pas tout simplement les créer entièrement et ne laisser aux joueurs que le choix du rôle qu'ils incarneront. Le meneur de jeu est également responsable du scénario de la partie. Le scénario qu'il peut acheter dans des suppléments, trouver directement dans le livre de règles, trouver sur internet ou écrire lui-même, n'est pas très différent d'un scénario de théâtre à la simple et gigantesque différence que le rôle des personnages principaux n'est pas écrit. Le meneur de jeu doit trouver ou écrire un scénario afin que les personnages de ses joueurs aient des aventures plus croustillantes que les courses du samedi au champ à se mettre sous la dent. De une partie de jeu de rôle se passe à peu près comme ça. Alors là, en fait, je ne sais pas encore si je vais insérer une vidéo créé pour aller la voir, ou si je vais juste coller une scène, tout de suite, en fait. Donc vous verrez peut-être même pas ça. Les autres joueurs, quant à eux, incarneront un ou plusieurs personnages protagonistes de l'histoire et les feront réagir en fonction des événements du scénario en vue d'accomplir ou non un but ultime, une tâche, un objectif. C'est là la grande différence avec les jeux vidéo la liberté d'action est sans limite. Le meneur de jeu devra donc encadrer la partie et être prêt à tout débordement imprévu venant des personnages de ses joueurs. Nous pourrons parler plus longuement des différents rôles autour d'une table. Lors de Chroniques du Dragon dédié, il y a en effet beaucoup de choses à dire sur le rôle de meneur et également un certain nombre de choses à préciser sur le rôle de joueur. Dans le jeu de rôle, il n'y a pas de notion de gagnant ou de perdant, tout le monde gagne si la partie fut distrayante. N'oublions pas, vous aurez également besoin de chips, de boissons, de quelques heures devant vous et surtout de la meilleure carte graphique au monde. Et oui, le cerveau Aucun jeu vidéo, aussi bon soit son gameplay ou son univers, n'égalera la liberté d'expression et d'action que peut ressentir un rolliste lors d'une partie de jeu de rôle. Toutes les scènes sont construites par l'imaginaire commun du meneur et des joueurs autour de la table, c'est ce qui le rend si réel. Les univers de jeu de rôle sont en général influencés, modifiés et quand carrément pas bouleversés par les événements que provoquent les personnages joueurs. Cette profondeur d'implication et de modification de son environnement dans un jeu de rôle est inégalable. Eh bien tout d'abord pour m'amuser, me distraire et m'entraîner à écrire. Je passe le plus clair de mon temps devant des écrans d'ordinateur et j'ai toujours eu l'esprit créatif qui me titillait un peu. Alors j'ai eu un peu de temps pour moi et je me suis dit, il est temps que je pompe des bêtises. Les chroniques du dragon sont une idée germée de mon esprit là et en quête de nouvelles activités. Le jeu de rôle étant ma passion numéro un, il m'a semblé assez évident que si je devais un jour parler de quoi que ce soit, ça devrait être ça. Alors les chroniques pourront être composées de tests de jeu dans lesquels on exposerait un bref historique du jeu, ses règles, son monde, et puis mon avis et expérience personnelle sur ce jeu. Les chroniques du dragon pourraient également traiter de sujets plus abstraits ou en tout cas généraux au jeu de rôle tels que les dés, les feuilles de personnages, les types de bêtises qu'on peut dire en partie et qui nous font beaucoup rire. Le meneur de jeu en lui-même est un sujet qui pourrait nécessiter des dizaines d'heures de vidéos d'explication, Je ne suis pas expert moi-même, euh, bien qu'ayant un certain nombre d'années d'expérience dans le jeu de jeu. Alors si vous tombez ici par hasard ou parce que le sujet vous intéresse, euh, tout d'abord je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, en espérant que je vous ayez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai pris à l'enregistrer. J'espère pouvoir en faire d'autres rapidement. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre chronique du dragon. Ciao les rôlistes Je crois que j'ai plus nul en fait. Personne qui va regarder ça. Eh, hey, je suis pas un je c'est un dragon.